Tout le monde c'est Willemann, content d'être avec vous. Toujours un plaisir de voir mes abonnés fidèles. Un pouce bleu toujours apprécié. Grosse vidéo aujourd'hui. On va parler de l'Allemagne qui légalise le cannabis. On va parler du transporteur Uber Eats qui va livrer du cannabis. On va parler aussi de Rose Science Vie qui a été acheté à 70% par une compagnie ontarienne. Et on va commencer par... OG Puff, notre rappeur francophone préféré. Allez vous abonner sur sa chaîne YouTube. Allez voir sa chaîne Instagram, son compte Instagram. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir voir sa copine. Oui, oui, oui. Si on va sur le compte d'Instagram de OG Puff, on peut voir la copine de OG Puff. Ape! Cake, Merci, J-pop pour du Ape Cake. C'est quoi, ça, du Ape Cake? En tout cas, c'est pas du Ice Cream Cake. On sait que le Ice Cream Cake, c'est du Wedding Cake mélangé en gelato. Mais là, ici, c'est pas du Wedding Cake mélangé en gelato qu'on a. C'est du Wedding Cake mélangé en GG4. Oh, my God! On appelle ça du Ape Cake. Là, vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est un bon phénotype de GG4 qui a été mélangé avec un bon phénotype? de Wedding Cake, eh bien, moi, je vous dirais que le Ape Cape, ici, a été fait pousser par Gaz Town. C'est qui ça, ce Gaston? C'est un groupe underground très, très, très qualifié pour sortir du cannabis 4A+, mesdames et messieurs. La senteur, écoutez, un genre de pink avec un petit peu plus de citron que j'ai senti. Tandis que la dernière fois on avait fumé du Pink Triangle Pink Triangle, j'avais trouvé que ça donnait un petit goût de pink et un petit peu plus de cariophilène. Je me suis mordu. Donc, que euh, euh, je pense que la vidéo est bien enchaînée parce que là j'ai juste un joint ça fait à peu près 50 fois que je recommence la vidéo. Vous le savez, Windman, c'est toujours One Shot Deal. No script! Fait que on va allumer ça et puis si on se trompe ou on bégaye, on continue! Donc grosse vidéo aujourd'hui, l'Allemagne, l'Allemagne légalise le cannabis. Écoutez, ils savent pas encore comment s'ils vont euh, distribuer le cannabis dans les pharmacies, dans des coffee shops ou de la même façon que la SQDC, mais euh, la semaine dernière ou le mois dernier, euh, les deux partis politiques ne s'étaient pas entendus, mais là, c'est, se sont entendus. Et puis, l'Allemagne va maintenant concurrencer, si vous voulez, un peu les Pays-Bas. Hein, vous savez, les pays d'Europe, là, ils peuvent quand même... Euh, on peut changer de pays assez rapidement là, avec les, le, le train, là, qui va quand même assez rapidement, là. Donc, euh, j'imagine que les Allemands peuvent aller aux Pays-Bas. Et puis, euh, beaucoup d'Européens vont aux Pays-Bas pour fumer du cannabis. Donc... L'Allemagne va légaliser le cannabis, et puis c'est un peu aussi là, comme le gouvernement du Québec, euh, pour euh, avoir de la qualité, pour euh, détruire le marché noir, euh, etc. Ape Cake, OG Puff, allez voir son nouveau vidéoclip, Lou Blanc, c'est un vidéoclip professionnel, plus de 8000 vues, allez voir ça, Lou Blanc, allez voir ça sur sa chaîne YouTube, OG Puff officiel. Ça, ça goûte beaucoup plus que un euh, pinkouche de Sandra rappelle je trouve. Euh, beaucoup moins cariophilène que le pink triangle. Je me demande si il, il, la fraîcheur si est égale. Euh, le pink triangle avait plus de terpènes, plus de goût. Euh, lui, il a moins de goût, mais il n'y a pas le petit goût cariophilène que des fois on peut peut-être dire euh, qu'on aime un peu moins. Euh, j'aime beaucoup le Ape Cake Mais je pense que je prendrais Le Pink Triangle, il y avait vraiment plus de goût Plus de même de THC euh, Le Pink Triangle était vraiment euh, C'est un peu spécial que je te dis ça pareil Parce que j'aime beaucoup le Ape Cake Écoute J'aime mieux le hate cake. J'aime mieux le hate cake. Je pars avec le hate cake. Mais je veux dire, mon OG Puff que le Pink Triangle euh, Il y avait beaucoup de goût. Beaucoup de goût. Le Pink Triangle avait beaucoup de. de, de il y avait, avait beaucoup de punch. Il y avait euh, plus de terpènes. Il y avait beaucoup plus de terpènes. Beaucoup plus de goût. Malgré que lui, je l'aime plus, mais il y a moins de goût. Donc, on enchaîne, on enchaîne. Allez voir ça, OG Puff. Et allez voir son Instagram, euh, toujours de belles surprises. L'Allemagne, on en a parlé, légalise le cannabis. Depuis 2017, euh, ils étaient. Euh, C'était légal pour le médicinal. Mais là, euh, ils vont enchaîner pour le récréationnel. Là, je pense que je l'ai dit, ce sujet-là. Hein. L'Allemagne va légaliser le cannabis. On a parlé de OG Puff. Euh, Uberis Uber Eats euh, va livrer du cannabis en Ontario, euh, c'est très important de ne pas aller sur le site Uber UberWeed, hein, c'est pas ça, c'est vraiment Uber Eats, donc euh, je ne sais pas si c'est déjà entamé, mais ils vont livrer le cannabis pas chez vous, ils vont livrer le cannabis dans les 50 boutiques, parce qu'on sait qu'en Ontario c'est pas comme au Québec, au Québec c'est SQDC, au Québec c'est gouvernement. Tandis qu'en Ontario, il y a les deux. Il y a le gouvernement et monsieur et madame tout le monde qui peuvent se partir une business. Et puis Canopy Grove, vous connaissez Canopy, hein? Avec leur marque, leur brand Tokyo Smoke, ben, ils ont 50 magasins qui appellent ça Tokyo Smoke. Eh bien, Uber Eats vont aller livrer le cannabis que vous avez acheté à Uber Eats chez Tokyo Smoke. Donc vous, vous êtes obligé de sortir chez vous, aller chez Tokyo Smoke passer devant le cannabis de canopy et puis ramasser votre sac de Uber Eats, que du, que du cannabis, que ce n'est pas canopy à l'intérieur. Très drôle, c'est très très très drôle. Ça, ça me fait penser un peu à, à, aux gens là, qui vont chercher des paniers euh, de nourriture biologique ou des paniers euh, euh, biologiques, euh, vegan des fois, euh, des fois là, avec des, des viandes euh, euh, haut de gamme où est-ce que les animaux sont plus en liberté qui ont une meilleure alimentation euh, des fois ces paniers d'épicerie là haut de gamme ou euh, biologiques c'est euh, sont distribués à des points de ramassage des fois même c'est dans des fruiteries mais vous savez quand les gens vont chercher ce type de fruits biologiques de viande haut de gamme, vous connaissez l'UFA, je pense que l'UFA c'est un type de panier qui est très populaire, Mais les gens ils vont acheter d'autres articles dans la fruiterie, ils vont acheter d'autres articles parce que dans le panier biologique, tu n'as pas tout. Mais là on parle du cannabis, tu achètes ton cannabis chez Uber Eats, tu as acheté deux sortes, deux fois 3.5, un 3.5, un autre 3.5, deux, deux variétés, Là, faut que tu te déplaces, faut que ailles chez Tokyo Smoke aller chercher ça. Tu as acheté tes deux, tes deux cannabis. Est-ce qu'il manquait un cannabis que tu voulais avoir et qui n'était pas sur le site internet de Uber Eats? Puis là, tu vas l'acheter chez Tokyo Smoke? La seule affaire que tu vas acheter chez Tokyo Smoke, c'est un briquet, hein, un lighter ou bien du papier à rouler. Pense pas que tu vas acheter du cannabis chez Uber Eats? Qui vont le livrer dans une des 50 boutiques Tokyo Smoke en Ontario seulement, je pense pas que tu ailles là tu dis Ah, j'ai oublié d'acheter un cannabis que Tokyo Smoke vend. Non, je ne pense, pense pas. Uber ils ne vont pas d'argent, de l'argent. Ils, ils vont commencer à vendre du cannabis, man. Ils vont faire un profit là-dessus. Et puis, la seule façon que. Tokyo Smoke va faire de l'argent, d'après moi, je pense pas qu'il se fasse un, une cote sa facture à Uber Eats. Moi, je pense que Uber Eats, ils nous ont dit, écoute, je t'amène du monde dans ton magasin. Il y a du monde, je t'amène de l'achalandage, je t'amène du monde. Fait que t'es bien chanceux que je t'amène du monde. On m'a peut-être t'amener une vingtaine, une trentaine de personnes par jour, là, qui seraient pas venues dans ton magasin, là. Fait que toi, arrange toi pour mettre tes lumières puis ton marketing, arrange tes vitrines, et essaye d'acheter le monde là, pour leur vendre un bang ou un papier à rouler ou un autre cannabis ou je sais pas quoi. Moi je sais. En tout cas. Tokyo Smoke. Hey, je l'ai revenir sur l'Allemagne. Euh, je pense pas d'en avoir parlé. Euh, L'Allemagne, tu sais, ils vont ouvrir des, des. Ils vont vouloir du cannabis. Là. Il s'est rendu légal, ils vont vouloir du cannabis. Puis c'est qui, qui le fait le cannabis? Ben c'est les Canadiens, hein. hein? C'est les canopies de ce monde. Euh, les Tilray de ce monde. Je pense pas que l'Allemagne appelle Canara Biotech. Canara Biotech ne sont même pas capables de fournir le gélatomine. Ça roule, ça roule le gélatomine, man. Ça roule tribal. Ça roule Nugs. Ça roule, man. Ils n'ont pas le temps d'aller en Allemagne. Ils sont pas rendus là. Ils sont pas rendus là. Fait que l'Allemagne, d'après moi, ils vont appeler Canopy. Ils vont appeler Tilray. Eux autres vont leur fournir du cannabis. Qu'est-ce qui va arriver à la bourse dans le stock market? Hein? Canopy, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hey, nos ventes augmentent. On est rendu en Europe. On est rendu en Allemagne. Tilbury, ils vont dire, hey, on a vendu du weed en Allemagne. Là, toi, tu vas dire, ah, man, c'était écœurant, ils vendent du weed en Allemagne, man. Hey, man, moi, je suis sûr que ça, ça va péter un jour. Là, les Allemands, ils vont fumer du Dubon. Du Tweed. Du Dubon Select. Hey, ils vont, ils vont allumer, là. Ils vont reprendre le train pour aller en Amsterdam, là. C'est juste pour retirer le temps, man. Canopy, man. Écoute, qui qui, qui fume ça? Qui qui fume ça à part les Ontariens? Parce ben, ça vient de là. Question de temps, man. Question de temps. Canara Biotech vont, vont, vont y aller en Allemagne à un moment donné, man. Euh, les Allemands vont le vouloir, le Gelatomint, là. En tout cas, euh, c'est cool pour l'Allemagne. C'est cool pour l'Allemagne. Plus de compétition, plus de variété, euh, le sport J'allais dire le spectateur, mais plus le consommateur. On va en avoir pour notre argent à un moment donné. Ça va de mieux en mieux. J'imagine qu'ils vont commencer bas. Ils vont commencer bas. Ils vont commencer avec du du exo fond de sac. Si on s'appelle des premières vidéos de Winman. Hein, vous pouvez toujours aller voir mon historique, hein, aller voir mes premières vidéos, c'est vraiment exceptionnel. Mais écoutez, euh, l'Allemagne, l'Allemagne, bon, euh, c'est légal, ça va être légal. Ils vont. Euh, ils vont. Euh, je ne sais pas s'ils vont mettre un réseau de distribution. On en a parlé tantôt. Ils ne savent pas trop comment. Mais euh, tous les partis politiques là, sont, se sont entendus. Rose Science Vie. Rose Science Vie, on connaît ça. Euh, avec la marque Tam Tam à la SQDC. Il faisait pousser le cannabis et vendait pour Tam Tam, et c'est eux Tam Tam. Mais il distribuait aussi le cannabis de Color, Je pense que c'est une compagnie en Ontario. Flower Purlaine. On aime beaucoup Laine ici à Winman avec Petit Plaisir. On sait que Petit Plaisir, c'est euh, le 3,5 grammes à variété mélangée, mais laine. C'est la seule compagnie à la SQDC qui écrive la variété. Parce qu'on sait, c'est quoi un produit mélangé? Un produit mélangé, c'est un cannabis, pas deux variétés dans le même. Non, non, non, non. Une variété, mais dans 3, 4, 5 mois, quand cette variété-là va être passée, ça va être une autre variété à l'intérieur. C'est sûrement des tests que la compagnie font, et puis ils ne sont pas assez satisfaits de leur phénotype, et puis ils sont prêts à le vendre à moindre prix, euh, pour jusqu'à un moment donné ils vont trouver un bon phénomène euh, et puis euh, le vendre sûrement en tout temps avec le nom de la variété. Ok, je veux pas vous perdre euh, donc exactement c'est qui qui a acheté Rose Science Vie? Ben, c'est Village Farm, c'est qui ce Village Farm? C'est eux qui font le cannabis euh, Pure Sun Farm Pure Sun Farm, je pense que Jean Hein, on connaît Jean Labonné, Jean, qui aime beaucoup le CBD. Mais m'avait envoyé du cannabis euh, de Pure Sun Farm, de l'Ontario Cannabis Store, OCS. Hein, L'Ontario Ontario Cannabis Store. Euh, je me rappelle pas si c'était positif ou négatif. Mais Village Farm euh, font aussi pousser des tomates. Hein, vraiment des, des, des vraiment des tomates. On se rappelle aussi là, euh, des serres Bertrand, qui faisaient des tomates roses au Québec qui ont un partenariat maintenant avec Canopy. Hein, on sait que les Serres-Bertrand font le cannabis vert. Hein, la marque, je pense, c'est vert. Donc, à Mirabel. Donc, euh, qu'est-ce qui va arriver avec Tam, -Tam? Est-ce que ça va continuer à Québec au Québec? Oui, le siège social va rester ici. Les employés vont rester ici. C'est vraiment un village farm là, qui veut vraiment euh, pouvoir... Euh, euh, avoir euh, ils veulent être dans toutes les provinces ils veulent pouvoir vendre, vendre du cannabis dans toutes les provinces donc euh, Village Farm sont très heureux Rose Science Vie sont très heureux aussi quand on lit les, les, les, les commentaires euh, 46 euh, millions de dollars que ça a été vendu pour 70% donc euh, 46 millions de dollars, my god, my god, 46.7, 46, ,7. 46 ,7 millions, 700 000, et puis euh, avec ce montant d'argent-là, là, euh, Village Farm euh, est 70% propriétaire, donc c'est eux autres qui vont décider, hein, on sait qu'on quand, quand est 51%, quand on est actionnaire majoritaire, quand c'est nous autres le boss, ben c'est nous autres qui décident. Donc, euh, on va voir ce qui va arriver avec euh, Tam Tam. Et puis, est-ce qu'ils vont être capables d'encore garder là, et distribuer Pure laine? Ou bien Pure Laine vont être obligés de se faire distribuer par une autre compagnie. Euh, on va voir. On aimait Laine ici à Winman. Euh, Tam Tam, des hauts, des bas, ça dépend des arômes. Le prix aussi, je ne me rappelle pas trop trop. Euh, sûrement trop cher. Sûrement trop cher. Euh, Tam, -tam il y en avait un qui ont descendu. Il y a, il y a un, un des trois Tam Tam qui ont descendu, je pense, en, en bas de 25$. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ça c'est vrai. En tout cas, euh, il y a des marques de color qui ne sont plus là. Il y avait, il y avait le Pedro. Hein, le Pedro, il était là de, de, de, de Tam Tam. Le, le Pedro de Sciences vie c'est plus là. Euh, il y avait aussi le Ghost Train, le même, Ghost Train A, je pense, qui, était, qui sont plus là. Donc, euh, on regarde ça aller. Euh, on regarde l'Allemagne, avec la légalisation. Euh, je vous le dis, je suis sûr que Canopy va se rendre en Allemagne. Je suis découragé, man. Je, je, je suis désolé. Ce je, je, je, pas moi qui décide quest ce qu'on envoie en Allemagne. T'sais. Mais entre vous et moi, on peut les envoyer en Allemagne, Canopy. Puis, nous autres, on va regarder le Canara Biotech. Eh oui, Canara Biotech. Merci vraiment encore, là, à OJPOF. IJL, Mais, euh... Je, je veux pas... <rire> J'ai pas en train de manquer mon fil d'idée. Donc, c'est ça. Uber Eats. Uber Eats, qui va livrer dans 50 Tokyo Smoke. Je suis en train de me répéter. Donc, merci à tout le monde. Et restez euh, des nôtres, hein, bientôt. Une autre vidéo. Et puis, ça s'en revient très, très, très, très, très, très, très, très, très, très bientôt, là. Le Kanaka Reserve, euh, il n'est pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore fumé, je vais sûrement me fâcher. Je vais me fâcher, je vais me fâcher dans la vidéo. Pourquoi je vais me fâcher? Parce que ça vient de Tilray, ceux qui font du bon puis du bon sélect. Euh, on va se fâcher un peu. Euh, puis on va voir que si c'est bon, on va voir, on va voir. Peut-être qu'on ne se fâchera pas trop, trop. Mais j'ai acheté ça puis je m'attendais que ça soit du euh, un produit... Euh, à part, là, je pensais pas que ça venait de Hyde Park, puis Hyde Park Cityry, Hyde Park, c'est du bon du bon cinéma. Alright gang, un pouce à la vidéo, on s'abonne, allez vous abonner à mon Instagram, je mets le lien pour OG Puff en bas dans la description, et puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!